La minute des chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, on parle du génie lesbien d'Alice Coffin. Lesbienne, lesbienne, lesbienne. Comment se fait-il que ce mot soit si difficile à dire et garde encore une connotation négative Au point que certaines lesbiennes lui préfèrent le mot « queer » pour se définir. Il y aurait environ 10% de la population qui serait homosexuelle. Vous êtes-vous déjà demandé, comme moi, pourquoi il n'y avait pas la même proportion de célébrités ouvertement gays ou lesbiennes Lisez ce livre pour entrevoir ce que c'est de vivre en tant que lesbienne aujourd'hui. Alice Coffin, journaliste média, élue écologiste et active dans plusieurs associations féministes, se dévoile dans cet essai qui mêle expérience personnelle et militantisme. Elle s'appuie sur une myriade de pionnières à travers l'histoire. Et j'ai pris conscience d'une culture lesbienne internationale impressionnante. En tant que journaliste, elle décortique de façon convaincante les ressorts qui amènent à l'invisibilité des lesbiennes dans les médias. L Élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est la comparaison qu'elle fait entre la société française et nord-américaine pour la place réservée aux militantes. Alors attention, ce livre est à manipuler avec soin, le contenu est hautement inflammable. En vérité, il est difficile de citer l'autrice sans créer la polémique. Peut-être aussi, le ton très familier et la propension à provoquer en usant de formules choc ont constitué la pierre d'achoppement de nombreux détracteurs. Ou alors, c'est que c'est toujours malvenu pour une femme d'exprimer de manière franche sa colère. Cela dit, le texte pris dans son ensemble m'est apparu courageux, sincère et plein d'humanité. Et finalement, pas besoin d'adhérer entièrement aux propos d'Alice Coffin. Par contre, ce qui me semble très sain, c'est d'autoriser de telles voix dans l'espace public. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice.